Hier aujourd'hui Seigneur nous bénisse richement. Levant nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42. Psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42 Comme une biche soupire après des courants d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur Quand je marchais entouré de la foule Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu Au milieu des cris de joie et des actions de grâce D'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et mis tu au-dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Amen Oh oui encore Encore Une fois c'est Oh oui encore Une fois c'est Oh moi j'ai soif de toi Dieu Oh moi j'ai soif, du Dieu Oh oui encore, encore une fois c'est. Oh oui encore, une fois c'est. Oh moi j'ai soif j'ai soi, du Dieu vivant. Oh, j'ai sois j'ai soi, du Dieu vivant. Que ton nom soit béni, notre Père, et nous nous souvenons de ce que Samson a crié ces jours-là. Il a dit, Seigneur, encore une fois, mon Sauveur, encore une fois, souviens-toi de moi, que je tire vengeance de mes ennemis, Seigneur. Oh, Dieu, tu as fait pousser sa chevelure, mon roi. Il a pu avoir la puissance et la force, mon roi, pour tirer vengeance de ses ennemis, mon béni, mé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te remercions encore parce que nous l'avons entendu dans ces psaumes. Notre âme a soif de Dieu vivant. Plus profond de nous-mêmes, mon béni, mé Seigneur, et sauveur, nous avons profondément soif de Dieu vivant, Seigneur. De te voir encore davantage, Père Saint-Dieu, dans notre vie, aussi puissamment encore davantage, mon roi, agissant comme tu le veux, mon béni, mé Père Saint-Dieu. Prenons contrôle, Père Père Tibisson Dieu, de nos pensées, de notre mémoire, notre subconscient, notre imagination, Seigneur Dieu, étant le maître, Père Saint-Dieu, qui contrôle, ah, Père Tibisson Dieu, toutes choses, parce que tu es la tête, mon roi. Nous nous soumettons véritablement à toi, mon bien Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te supplions davantage, Père Saint-Dieu, de, de demeurer, Père Tibisson, Nous voulons rester attachés davantage. Et à toi encore, mon sauveur bénémoine, Père Saint, afin que nous puissions vraiment trouver grâce devant ta face et nous réjouir encore dans ta présence, on va. Merci encore de ce que ce soit, il a plu. Encore à toi de nous donner encore un jour comme celui-ci, Père Saint-Dieu. Oh, merci parce que la force qui nous tient jusqu'à ces jours, c'est toi. Et c'est par ta grâce que nous pouvons demeurer encore, Père venant et persévérant, Père Saint-Dieu, parce que si c'était pour l'homme, Seigneur, Père nous serons découragés depuis longtemps, Père. Mais il a plu à toi de nous fortifier encore, mon Sauveur. Merci encore pour les chants et les cantiques. Merci pour le témoignage que nous entendons, Père Saint-Dieu, en venant des enfants, Père saint de voir également aussi combien la soif et les désirs dans ta maison, à toi, brûlent encore dans nos cœurs mon sauveur. Oh sois donc exalté pour ce travail que tu fais Seigneur dans l'intérieur de chacun mon roi. Nous sommes de ceux-là qui ont trouvé grâce devant ta face moi aussi. Persévérer aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour nos frères qui font la route et les trajets, mon bénémoine Père saint sans regarder au carburant, sans regarder pas duissant la distance, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, mais leurs yeux sont fixés sur toi, Seigneur, désirant toujours être dans ta maison, pouvoir te louer, Seigneur, et soit récompensé, mon mes Père. Merci encore pour tous ceux qui sont en connexion, mais aussi pour tes visitations, chaque jour, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, tu n'as jamais manqué, mon aimé Père Saint-Dieu, à aucun rendez-vous, Seigneur, mais tu as été là, présent toujours, mon bénémoine, Père saint nous conduit, tu nous soutiens, tu réjouis encore nos cœurs. Quand nous, nous sentons faibles, Père Tibissant, tes chants, tes cantiques nous relèvent encore davantage, mon roi. Et nous sommes vraiment fortifiés, Père Saint Dieu. Nous avons ce désir encore de continuer encore la marche, Père, comme nous le chantons jusqu'au bout. Je veux te suivre. C'est à cela que nous, c'est notre cri encore en cette soirée, mon béni, ma Père Saint dieu Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, pour notre précieux frère Christian. Merci pour chaque frère et chaque frère encore, encore ce soir, nos enfants, nos petits-enfants, mon béni, ma Père Saint dieu Tous ces précieux frères et sœurs qui désirent tant être droits et au bain. pour pouvoir te servir encore avec un cœur droit et des pensées droites, mon roi. Tu es le Dieu qui nettoie encore davantage. C'est lui qui a besoin d'être sanctifié, par ben. Nous t'avons ainsi prié, à Saint, pour la gloire et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons aussi demandé, Père Saint. Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous nous, nous réjouissons des bienfaits que le Seigneur, notre Dieu, nous prodigue de plus en plus. Et la richesse, effectivement, de sa parole et de son amour qu'il a répandu à notre endroit. Nous comprenons, effectivement, aujourd'hui encore plus que hier que vraiment pour être dans cette position là il fallait vraiment que les ailes l'amour la, du Seigneur puisse davantage brûler au-dedans de, de chacun d'eux pour qu'ils puissent arriver à pouvoir comme la Bible dit ils étaient donc assidus chaque jour effectivement aussi dans la maison du Seigneur et, et dans la communion fraternelle si la flamme de Dieu n'est vraiment pas dans le cœur de quelqu'un, ça ne pourra pas être possible de pouvoir soupirer et tendre effectivement à pouvoir voir la joie et les désirs profonds de pouvoir être là où le nom du Seigneur est invoqué. Vous savez, l'être humain dans sa nature, en tant qu'homme, il s'élasse beaucoup. Il se lasse beaucoup, si ce n'est pas quelque chose à laquelle il prend plaisir et qui lui apporte une satisfaction, je parle satisfaction naturelle, physique, intérieure, une récompense de quelque chose qui, naturellement, dans son environnement, qui les jouit, il se lasse aussi rapidement. Donc je pense que pour aimer un Dieu comme ces dieux, il faut vraiment vraiment profondément qu'il y ait quelque chose effectivement au-dedans qui vous donne de l'intérêt. Que Dieu te bénisse. Il a lu un psaume tout à l'heure. Il dit, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants de tout. C'est quelque chose qui fait vivre en fait la biche parce que s'il ne boit pas de l'eau, il va mourir. Donc je suppose que ce n'est pas moi quand même. Donc, ah oui, c'est probablement moi. Je ne pas que tout temps que vous soyez dérangé que ça puisse bouger tout le temps. Mon âme soupire après tout. Merci. Merci. Merci. Merci. Vous me pardonnerez, je vais peut-être essayer de le mettre ici. Ça va mieux. Hein? Parce que si tout le temps... Vous de... Yes, brother, my God, thank you so much. Je crois que maintenant on est bien comme, comme euh, nous l'avons entendu. « Mon grand, je transpire trop si c'est possible de pouvoir. Et, » Et alors, comme elle dit, « Mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, comme une biche soupire après euh, de courant d'eau. Euh, » nous, nous avons donc eu à pouvoir comprendre qu'il euh, y a quelque chose de particulier dans différents animaux. Quand on parle d'une biche, effectivement... Les chasseurs ont eu à pouvoir remarquer que quand une biche est, est blessée, elle perd beaucoup de sang. Et lorsqu'elle perd du sang, effectivement, donc, elle s'affaiblit, alors la mort s'approche. Mais si à un certain moment, elle arrive à trouver un flaque d'eau, en fait, une flaque d'eau, quelque part, un courant d'eau, de l'eau, effectivement, qui peut arriver à pouvoir à, à désaltérer, effectivement, et qu'elle boive cette eau-là, effectivement, alors elle reprend la vie. Donc, la biche se rend compte qu'effectivement que l'eau, l'eau, l'eau, l'eau est absolument la chose qui va la faire vivre. Elle n'a pas besoin de l'herbe à ce moment-là, elle n'a pas besoin de fruits qu'elle peut manger parce que c'est aussi... <rire> Euh, peut-être qu'il peut aussi manger donc des, des, des fruits, effectivement, des feuilles de l'arbre, effectivement, pour la vie. Mais là, pour cette survie-là, pour qu'il vive, il faut absolument de l'eau. Donc, elle va courir, il va essayer de pouvoir se battre pour pouvoir trouver quelque part où. Donc, trouver de l'eau pour lui, c'est vraiment sa survie, en fait. Donc, vous comprenez. Merci. Que Dieu te bénisse. Donc, vous comprenez qu'effectivement, que. Ce n'est pas que à ce moment-là, on, on l'oblige, qu'il faut que tu boives quand même de l'eau, parce que tu es quand même une bête comme ceci. Non, non, là on l'oblige même pas. Et sans qu'au-dedans de lui, c'est une vraiment une, une, un, un impératif. Il faut, il me faut de l'eau. Il n'a même pas besoin que tu le supplies Parce qu'il dit, si je bois pas cette eau-là, eh bien, je meurs. Ça, c'est le cri qui doit retentir en fait... Dans le, et je, je crois comprendre qu'en ce temps-là, s'il y avait oh, cette chose au-dedans d'eux, c'est cela qui les a poussés à pouvoir toujours être dans un lieu où le nom du Seigneur Jésus-Christ était invoqué, où on pouvait chanter les chants pour lui. On ne chantait pas pour fredonner un son non, c'est comme les Salamis ils mais que ma langue soit comme la plume habile d'un écrivain, un écrivain habile. Non, la plume d'un écrivain qui est habile et qui peut écrire effectivement aussi des mots qui sont tellement aussi touchants effectivement. C'est-à-dire que là, là, là, là, c'est, c'est l'expression de le plus profond de son cœur. Vous savez, souvent, nous, nous avons l'habitude de pouvoir effectivement mettre des cantiques, effectivement, et ça c'est une bonne chose. Je pense que dans nos maisons, nous devons avoir cette habitude-là. De pouvoir vraiment mettre des cantiques, ça nous transforme dans cette atmosphère bénie, effectivement. Mais que cela soit que nous nous participons, pas que la musique fasse des bruits, mais en fait que ça nous aide, nous à pouvoir. C'est tout à l'heure, par exemple, que Dieu je vous bénisse, c'est tout à l'heure, notre sœur euh, Dorine. Notre sœur Dorine est passée ici et vous savez qu'elle est anglophone. Et je ne sais pas pourquoi elle a été conduite à pouvoir chanter. Et quand elle a commencé à chanter, chaque, chaque parole amen, amen. que la sœur Dorine exprimait, quand elle a commencé ça. Le nom de Jésus est si doux. Vous savez, je suis assis ici, Vous savez, ces cantiques-là... Enfin, bon, bref alors j'écoutais chaque parole et j'ai pensé, dit Seigneur la personne qui exprimait cette parole il n'a pas cherché à ce que ça soit une mélodie mélodieuse dans les yeux de vrai, mais lui-même, il donc mettez-vous à la place de la personne, il dit il exprime ce qu'il a lui il s'est mis debout il est tout seul, à dire mais le nom de Jésus est si doux donc il il, il, il, il, il identifie ce nom dans l'épreuve qui vient de pouvoir passer qu'il a traversé et qu'il réalise effectivement mon frère. Alors j'étais là assis, j'ai dit, Seigneur, un cantique comme ça, même si tu es dans les cercueils. C'est difficile que les cercueils descendent dans la terre, frère. J'ai dit, je comprends maintenant. Quand on dit qu'effectivement, qu'en son nom même, les, les sépulcres s'ouvriront. C'est nous à une tendresse, à une puissance. Et vous sentez que vous vous en avez, vous en avez Je ne sais pas comment ils sont écrits. Il dit, une personne, debout, traversant son épreuve, ayant réalisé ce que c'est. Et puis il dit, les, les, les, les, les, les, les, les dieux des armes, les coups. Mais il exprime que même quand tu. Ah, Seigneur, je ne sais pas. Mais est-ce que vous comprenez, quand même? Donc en fait, c est, c est, c est ces noms-là a une profonde signification pour toi. Je pense qu'avec un canté comme ça, même quand tu es dans un lit d'hôpital, les infirmières vont voir la personne s'élever et commencent à mettre son manteau. Il dit, mais madame, qu'est-ce qui va pas? Il dit, madame, aujourd'hui, je ne sais pas dormir ici. Parce que il y a quelque chose qui est rentré qui a fait que j'avais perdu espoir. Mais rien qu'à entendre que c'est Jésus là, il a fait, qu'il est fait pour moi. Je préfère sortir à la maison. Même s'il faut mourir à la maison. Alléluia. Oui, mon frère. Il y a une détermination qui vient dans quelqu'un, mon frère et ma soeur. C'est parce qu'on comprend, on réalise l'importance de pouvoir comprendre ce nom. C'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, dans sa parole, il a... Toujours eu va pouvoir nous montrer effectivement aussi les superlatifs... Regardez par exemple, nous pouvons les lire dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans les livres de Malachi. Regardez chapitre 4 par exemple, il dit, il dit cela, Malachi 4. Vous savez, vous direz que peut-être bon, il, il exagère, ce n'est rien on exagère, mais je peux vous dire une chose. Ils sont là, mon grand regarde par ici. Ils sont là, surtout quand ils viennent dans mon bureau là-bas. Vous ne savez pas, mais ils me trouvent dans un état lamentable. Mais quand ils montent ici, moi je suis là-bas en bas, en train de pouvoir se battre, effectivement. Et que les cantiques montent, on entend son, vous ne pouvez pas vous imaginer. Rien qu'entendre ces, ces Jésus dans les cantiques, dans les chants, comment il est adoré, vous sentez que toute la maladie que vous avez, c'est comme si c'est une couverture qui descend. On se dit mais comment cet homme tantôt il est comme ça Il n'y a pas de problème Mais c'est parce que quelque chose l'a appelé Il dit mais où veux-tu que je sois Malgré la difficulté Et puis vous sentez, vous ne l'avez pas expérimenté Mais vous, moi je sais ce que c'est Quand vous chantez vous ne vous rendez pas compte Ça réveille quelqu'un quelque part Ça donne la force à quelqu'un quelque part Quand il entend que c'est est tellement mon Tu es assis là-bas Tu te dis mais mais c'est les grands conquérants ça. Mon frère et ma soeur, beaucoup sont des comédiens. Mais je vous assure, frère et soeur, que vous le regretterez. Jouez votre comédie, mais vous le payerez. Un jour viendra ma soeur, tu le payeras. Sur un certain, tu le payeras. On a chapitre 4, verset 1. Regardez bien. Car voici le jour vient. Il est ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ça, ça ne peut pas manquer. Puisqu'il si l'a dit, vous pouvez douter, même pas croire, faire tous vos histoires que vous voulez. Si vous êtes parmi les méchants, vous serez comme ça. Ça, c'est sûr et ça. Ça, ça ne va pas rater. Où est-ce que vous allez ah, Sur la lune. Il vous en fera descendre. Vous allez vous cacher où c'est Dans le cimetière. Nous l'avons entendu, hein. Vous pouvez faire. Et d'ailleurs, même quand vous vous complaisiez en vous-même, moi je suis dans vous-même, vous allez vous gâcher où d'ailleurs Je ne vois pas la place où vous pouvez vous gâcher. Est-ce que vous comprenez Alors il dit, le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameaux. C'est pitoyable, hein. C'est vraiment impitoyable, c'est vrai comme vous dites effectivement, mais Dieu vous parle, mais vous écoutez, mais vous, vous, vous avez en fait la solidité dans vos oreilles. Et vous pensez que vous allez passer outre, qu'effectivement, que vous allez avoir une enveloppe de passage au-dessus. Jamais. Jamais mon frère, jamais ma soeur, quand tu vis comme tu vis et que tu fais ce que tu fais, tu passeras par là. Ah ben oui. Ah, vous allez me dire, oh frère, frère et soeur, vous prenez Dieu comme un gamin à vous. Que vous disiez qu'il oui, a une porte ouverte pour nous donner toujours la bonté. Dieu est miséricordieux, mais il y a un temps. Ah oui, hein? si vous avez trouvé des abonnements pour. Euh, on va quand même faire effectivement, il sera miséricordieux, mais il y a un temps. Hein? Bien sûr, messieurs. Ah oui. Il dit, verset 2, il dit, maintenant écoutez bien, mais pour vous qui craignez mon nom, il s'agit du nom quand même. Donc on doit connaître effectivement ses noms, sa valeur et sa grandeur, effectivement son importance et aussi la puissance. Vous savez que même dans les scènes d'écriture, on nous dit que les noms de l'éternel est une tour. et est juste ici si, et se trouve en ah, C'est écrit. Ça, on ne peut même pas supplier quelqu'un. Non. On comprend qu'effectivement que ces, ces noms- là, Dieu le rêvait avec beaucoup de respect. Et beaucoup de considérations, effectivement, aussi. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, effectivement, nous comprenons. Et eh bien, mais pour vous qui craignez donc mon nom s'élèvera, le soleil de la justice, et la guérison sera donc sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme le, les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants quand ils seront comme de la cendra sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Des armées. Nous, nous réalisons que c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous pouvons le voir, que tous ceux-là ont eu, ont eu la grâce de pouvoir comprendre. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est lui qui prononce les noms du Seigneur, qu'il s'éloigne donc de l'iniquité en fait. Alors l'iniquité, c'est ce que vous savez ne pas devoir faire. Vous savez que vous ne devez pas le faire, mais que vous le faites quand même, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est là où nous rappelle juste simplement, pourquoi nous puissions donc comprendre pour tous ceux qui pensent que nous avons l'abonnement de Jaja, que Dieu va toujours être le bon Dieu, effectivement, aussi, qui va faire toujours du bien, du bien, du bien, du bien. Je vous poserai un tout petit peu la question, c'est toujours le même Dieu est-ce qu'ils ne voyaient pas quand Hitler coupait en petits morceaux les enfants d'Israël Je vous pose la question. Ils ne voyaient pas quand les fours crématoires étaient là qui ont poussé les corps de ces enfants, oui, mais bien sûr, la possibilité d'Abraham, on le brûlait, on le coupait, on ouvrait la tête pour pouvoir voir les cerveaux, comment sont les cerveaux des, des juifs, ceux qui s'appellent effectivement le peuple. On le voyait. Vous n'avez pas suivi bien les reportages de l'Holocauste, par exemple. Si vous écoutez, hein, ce n'était pas notre peuple, non. c'était le peuple d'Israël dont les pères ont invoqué, qu'on a chanté effectivement ici, vous connaissez cela, non? Frères et sœurs, nous ne nous connaissons pas Dieu. Hein? Ce n'est pas bon, bon, bon, bon, frère. Non, ne passez pas comme cela, parce que vous serez surpris. C'est Dieu que nous avons de la Bible ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit dans isaïe au chapitre 55, si vous le permettez. Nous allons prier, frère, nous n'allons pas rester longtemps aujourd'hui. Je voudrais que nous, si demain, on a quand même une longue journée. On va un peu lire et puis on va un peu prier. Esaïe 55, verset 6, il nous dit. Cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve. Vous y êtes Et puis on nous invite en disant, invoquez-les, tandis qu'il est prêt. Pourquoi on nous invite comme ça, avec cette invitation avec, Et puis on nous dit bien, hein, parce qu'il nous dit qu'il ah oui, sera il dit de nous chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. C'est une invitation, mais vraiment avec empressement pour qu'on prenne conscience. Alors c'est une période pendant laquelle on peut les trouver. Si vraiment nous les cherchons, en fait, et si nous les cherchons, merci, de la bonne manière. Oui, oui. Nous les cherchons de la bonne manière. Parce qu'il l'a dit lui-même, si vous me cherchez de tout... Tout entier, en fait, c'est-à-dire que j'ai le désir de pouvoir le trouver. Il a dit, si vraiment vous me cherchez de tout votre cœur, et il a continué en disant, ben, je me laisserai trouver. Est-ce que Dieu a-t-il menti un jour non. Le peuple de Dieu sait qu'il ne ment jamais. Amen. Et quand il dit que je me laisserai trouver, c'est sûr qu'on va le trouver. Amen. Si nous le cherchons vraiment, avec empressement de tout notre cœur. Vous voyez ces jours de Pentecôte, effectivement, la Bible dit que quand ils entendirent dire ce que l'apôtre Pierre prononça comme parole, effectivement, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement. C'est eux-mêmes qui ont crié, « Oh, oh, oh, oh, homme, frère !» Où est-ce qu'on peut les trouver nous le désirons tant parce que nous avons entendu, nous avons vu et c'est vrai, notre âme est tellement touchée individuellement. Nous le désirons. Que ferons-nous donc Oh, homme oh, frère. Vous l'avez trouvé, nous aussi, nous voulons le trouver. Montre-nous aussi où on peut le trouver et de quelle manière nous pouvons le trouver. C'est comme ça que Pierre le Comment ils peuvent le trouver et de quelle manière Et c'est comme cela que la Bible conclut donc en disant que ce qui sûr donc de bon cœur, donc sa parole, alors, sur le cœur, venant tout toucher et puis le chemin tout tracé. Alors on dit, euh, cherchez l'Éternel pendant qu'il <rire> qu se trouve. Alors on nous dit, verset 6, hein? Invoquez-les tandis que il est prêt. Si on nous dit qu'il est prêt, il est vraiment prêt. Alors s'il si est prêt, ce qui veut dire que je dois être vraiment sincère. C'est-à-dire que les seigneurs ne cherchent que des cœurs qui sont sincères et qui veulent vraiment arriver à pouvoir obtenir quelque chose, mais pas avec un cœur double parce que si tu es hypocrite tu es hypocrite pour toi-même c'est est, est, toi-même qui t'hypocrite toi-même et tu prends plaisir dans ton hypocrisie à toi et tu vis dans ton hypocrisie tu vis à être doubleur, à être un malin à être un mauvais, à être un faux un méchant, tu peux le faire comme nous a toujours eu à pouvoir les dire, vous êtes libre de vivre comme vous voulez Dieu ne vous oblige absolument à rien N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs. J'ai toujours eu à pouvoir le dire depuis le début des réunions. J'ai dit que personne ici ne puisse dire Je me sens obligé, je me sens que les frères me pressent. Vous... vous êtes libre. Libre de faire ce que vous voulez, mais chez vous. Et quand vous venez ici dans l'Assemblée, c'est la maison de Dieu. Et là, on n'est pas libre de faire ce que nous voulons ici. Comme c'est la maison de Dieu, nous sommes dépendants de Dieu. Il dit, invoquez-les tandis qu'il est prêt. Et puis, il ajoute bien en verset 7. Que le méchant abandonne. Donc, il faut que quelque part, que toi, tu réalises quand même que tu es méchant. Quand tu fais du mal à un frère, tu fais du mal à une soeur, tu dois quand même réaliser que tu es méchant. Si tu ne les vois pas, alors vraiment, tu es vraiment démoniaquement aveuglé par les démons. Et même si les démons t'aveuglent, il y a quand même quelque part, Dieu t'a donné quand même le libre arbitre. Alors si tu ne les vois pas encore ce que tu aimes vraiment beaucoup le mal. Si vraiment un Dieu comme ça t'invite, toi en te disant que le méchant abandonne sa voix, c'est qu'il t'a donné quand même un moyen par lequel tu peux voir que tu es méchant. C'est si ce qu'on se bat de ce jour. Je suis bien. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Non, tu as des problèmes avec les gens. Parce que quand tu passes, après, les gens commencent à, à, à se plaindre. Rien que ton passage à toi. Vous savez, c'est comme un parfum de mort que tu fais. Rien que ton passage. Ça laisse des traces. Et des marques. Mais dans le mauvais sens. Mais quand toi, tu passes. Ton intérieur est vraiment pur. Il est vrai. Tu passes, tu laisses la soif aux gens. Tu dis, oh si tu si si vraiment montre s'il vraiment. Ce frère-là, vraiment Dieu soit béni. Rien qu'à être. Vous savez qu'il ne dérange personne et qu'il est toujours paisible quand il passe. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Vous sentez que son bonjour est toujours vraiment un bonjour avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Vous savez, non? Mais quand votre fond est toujours avec beaucoup de pensées arrière-pensées, ceci, si vous dites même bonjour à quelqu'un, on sent que c'est chargé de quelque chose de mauvais. Oui, monsieur, c'est sûr et certain quand votre fond est mauvais. Au reste, que tout ce qui est pur, quand vous avez ça au-dedans de vous, les gens veulent venir vous dire bonjour. Avec empressement, parce que le fait de vous approcher, on sent que ah, ça, ça apaise. Parce que vous êtes un homme de pays, une femme de pays, vous donnez la paix aux autres, pas une femme de trouble un homme de trouble. Ça, on s'éloigne vite. D'ailleurs, la Bible nous le dit, éloignez-vous de ces gens Apprenant toujours et n'arrivons jamais à la connaissance de l'art. C'est écrit la... de Pierre. Ah, de, de Timothée, je pensais cela. Ça... Alors, on va vite terminer, puis on va partir. Il dit, que le méchant abandonne sa voix. Vous entendez cela et l'homme d'iniquité, donc vous voyez que vos pensées à vous, que vous avez toujours, rien que quand tu regardes déjà quelqu'un, déjà tu commences à pouvoir les déshabiller. C'est ça le grand problème. Que chacun de nous s'examine effectivement dans ses pensées seulement. Quand tu viens, comment, dans quelle pensée tu te trouves Quand tu vois un frère, quelle pensée tu te trouves Quand tu vois une soeur, quelle pensée tu te trouves Comment tu la régales, Comment tu penses Parce que souvent, le grand problème, ce sont nos pensées. L'homme est selon ses pensées. S'il est mauvais, ses pensées sont ainsi aussi. C'est si, surtout si il se sent qu'il n'y a que lui, surtout, et, surtout quand on parle, surtout parmi les femmes, hein, les jeunes filles, il y en a toujours une qui se sent toujours la plus belle de toutes. Et toutes les autres là, ils sont vraiment plus bas que son niveau. Mais ce qu'elle oublie, ce qu'elle oublie, c'est que l'autre là aussi, quand elle regarde, elle est plus basse, que le niveau. Alors qui, c'est vraiment absurde, hein. Le diable, il est vraiment malin, il se joue avec les gens, et toi tu dis je suis la plus belle, et l'autre dit aussi je suis la plus belle, donc tout le monde est la plus belle quoi. Et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est toujours là comme nous l'avons entendu, l'objet de vos pensées toujours, parce que c'est dans les pensées que le travail se fait. Champ de bataille, vous le savez, non Vos pensées. La complaisance, bah, le fait de se voir, se voir soi-même, c'est toujours dans tes pensées. Tu te vois mieux que les autres dans tes pensées. Quand tu marches, tu crois que tout le monde m'apprécie. Il regarde-moi comment je marche, je suis la plus belle. En fait, tout le monde dit, mais mon Dieu, c'est comme un crapaud qui avance. Et toi, tu penses qu'on admire ta démarche, hein, qu'on admire ceci. Mais c'est vrai, hein mais vous vous vous, vous, vous, vous, vous, ne vous rendez pas compte. Hein? Vous faites des artifices, il dit, mais quand les jeunes vont nous voir là, ils vont prendre un ils Il dit, mais ça c'est comme un canard. Et toi tu crois que tu es vraiment comme une gazelle. Mais on te voit comme, comme, comme, comme, comme un boucou, une chèvre qui avance là. Le diable, il est vraiment malin. Hein? Ah, que Dieu nous aide. Alors, nous continuons vite, puis nous prions. Hein? Il dit, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas. pardonne Il est prêt à pouvoir le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier ensemble. Tendre Père, un précieux sauveur. Nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde parce que tu es vraiment le Dieu qui a dit dans ta parole sanctifie-les par la vérité. Et ta parole à toi est, est la vérité, mon sauveur. Nous avons soif comme nous l'avons entendu. Béni, mon précieux frère, cet enfant Christian, comme une biche soupira après de courant d'eau. Ainsi donc, mon âme, à soif du, du, du Dieu vivant mon roi mon Dieu. Je désire être comme toi Tu le veux Seigneur mon Dieu. Comme tu l'as dit Donc vos pensées ne sont pas donc mes pensées Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Tant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées Je t'en supplie mon roi Viens nous encore mon roi et, et sanctifie-nous encore profondément mon bien-aimé Père Saint-Dieu Que nous soupirons, que nous désirons et nous courions après donc la sainteté mon bien-aimé Père Saint-Dieu Dans notre pensée, dans notre conscience mon roi Dans notre subconscient mon bien-aimé Père Saint-Dieu Dans notre mémoire mon bien-aimé Père Saint-Dieu Et quand nous passons auprès de quelqu'un Nous laissons le parfum de Christ mon bien-aimé Père Saint-Dieu La joie la sainteté, béné, mais pas de vie, son Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi, viens-nous en aide, mon roi. Que tu nous aides encore d'avant. Parce que par les pensées, par les paroles, on peut tuer quelqu'un. C'est vrai, sauvage béni. Nous ne sommes pas ambassadeurs, ambassadeurs de la mort, mais nous sommes ambassadeurs de la vie, Seigneur, Dieu. Nous voulons communiquer la vie de Christ qui est au-dedans de nos pères. Et nous voulons vraiment nous accrocher à toi, mon béné, Père saint Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père. Merci. Oh, Dieu du ciel, nous avons besoin de cela et à nous laisser tendre davantage, mon roi, à ce que tu travailles au-dedans de nos Pères, Saint-Dieu. Nous te remercions pour cela, mon Seigneur, nous avons vraiment cette soif dans notre cœur, dans notre âme. Chaque jour, tu nous parles, mon bénéfice Père Saint-Dieu, tu nous ramènes. tu nous parles pas, de Père tu, dieu à ce que nous puissions mourir à, à nous-mêmes, c'est vrai, Seigneur Jésus, et vraiment être enseveli davantage, c'est vrai, mon Père. Ah, nous ne voulons plus revenir à la vie, mon bénéfice Père Saint-Dieu, à cette vie-là, mais vraiment continuer à pouvoir avancer, Seigneur. Comme tu l'as dit, mon de mon père cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve. C'est toi que nous désirons recevoir. Et nous voulons vraiment rester accrochés à toi. et Seigneur, que tu places au-dedans de nous ce que toi, qui places effectivement, parce que nous en avons besoin pour que cela puisse nous sanctifier, afin que nous puissions demeurer dans la sainteté encore davantage, parce que tu nous as appelés des saints. Merci. Nous te remettons entre ta main Seigneur, la journée de demain, comment elle sera, tu le sais. Nous nous préparons pour uh, venir à ta rencontre, dans uh, la sanctification, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour prendre part à, à la sainte scène, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, à, à avoir cette communion avec, avec toi, Père Saint-Dieu, avec mon frère et ma soeur, que je puisse avoir le regard de pur, uh, le regard sincère, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour que je puisse prendre part à cela, Saint d'Israël. Allez-nous encore, mon roi. Tu l'as dit, euh, euh, sanctifie les par ta vérité, mon sauveur. Et ta parole et la vérité. Elle est tranchante, mon bien de Père. Sainte commune, à deux tranchants. Elle sépare euh, moelle et jointure, mon roi. Merci pour cette soirée. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour cette grâce. Remplis-nous et prépare-nous, Père Dieu. Purifie-nous. Nous te demandons cette grâce. Pour la gloire et au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes là, j'ai eu notre sœur Maria qui me fait part, que notre sœur Rosario est à l'hôpital. Tout s'est bien passé, mais nous avons besoin et il a besoin que nous prions pour lui pour que le Seigneur vraiment le fortifie encore et que nous puissions avoir la joie de pouvoir le voir parmi nous, qu'il puisse chanter son Dieu avec détermination. Prions, les voix s'envoient par ses Dieu parce que c'est lui qui guérit toutes les maladies. Nous le remercions parce que c'est lui qui est en son main pour pouvoir faire sortir même les pierres et quoi que ce soit. Il est Dieu et nous le remercions pour cela. Prions pour notre précieux frère Rosario qui a besoin vraiment de nos prières afin que son intérieur puisse réellement aussi lever les yeux vers le Seigneur et. Elle est glorifiée pour la puissance qu'il a et c'est la grâce de pouvoir également aussi agir dans la vie de tout un chacun. Notre Père, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et il n'y a aucune maladie, mon bien-aimé Père, sans Dieu que toi, tu ne peut que tu ne pourras jamais le faire, Père Saint-Dieu. Nous avons la foi, nous avons la puissance, nous avons l'assurance, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Rien ne peut nous décourager, mon bénémoine Père saint Rien ne peut nous mettre à plat, mon bénémoine Père Saint-Dieu, Père Saint-Dieu. Rien ne peut, Père Saint-Dieu, nous affaiblir. Peu importe, mon bénémoine Père Saint-Dieu, ce qu'un homme peut dire. Peu importe ce qu'un médecin peut déclarer, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais dans tous ces conséquences ce que l'homme peut dire, nous, nous sommes vraiment fortifiés par la foi, mon béni, mon Père Dieu. Oh Dieu, rien ne peut nous abattre, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Absolument rien, mon béni, mon Père sans dieu Parce que tu vis, mon Seigneur Jésus. Parce que tu es des dieux qui ont toujours témoigné que tu guéris toutes tes maladies, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous en sommes témoins, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous en avons la preuve, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous en avons dans la certitude, mon béni, Seigneur. Alors rien ne peut m'abattre, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Rien ne peut me décourager, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Aussi longtemps que tu vis, mon Jésus. Mon roi, et mon maître, béni, Père Saint-Dieu. Je te célébrerai, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Alléluia. Tu es roi. Tu guéris, bah, tu domines. Tu soutiens aussi, Père Saint-Dieu, tu, tu fortifies encore davantage, mon roi. Et nous sommes à toi, et nous te remercions, et... oh, Jésus, mon roi. La lune et les étoiles peuvent passer, les cieux de la terre peuvent passer, mais la foi dans ta parole ne pourra jamais bouger, mon venant, Père Saint-Dieu. Tu as dit, ta... les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne... ne passera jamais. Je préfère mourir avec ta parole, mon roi. Oh, toi, on est en ayant foi en mon bénémoine Père Saint-Dieu, pas en tremblant, mon béni, Père en Dieu, pas en hésitant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment notre Dieu. Merci parce que tu as toujours guéri et tu guéris. Merci d'avoir guéri notre frère. Merci aussi. Seigneur Jésus et tous nos frères et soeurs qui sont affaiblis par quoi que ce soit, comme maladie ou quoi que ce soit, Père Saint-Dieu. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui nous restaure, mon pas Père Tubisson Dieu. Je pense aussi à notre frère Michel de Loudin, Père Saint-Dieu. Notre soeur Marie-Thérèse là-bas Loudin aussi, bénémoine, Père oh Dieu. Je te demande grâce pour eux, mon bénémoine, Père oh Dieu. Oh Dieu, que rien ne puisse affaiblir mon bénémoine, mon père, Saint-Dieu, oh Mais qu'il soit fortifié par la foi, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Oh Toi pas découragé, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Oh tu as toujours dit, fortifie-toi et prends courage, mon roi. Nous te sommes reconnaissants pour cela, mon béni, aimé Père oh Dieu. Oh merci pour notre frère Amador aussi là-bas, Père Saint-Avignon, qu'il soit fortifié aussi, rétabli aussi, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Oh Lui et sa famille, bénémoine, Père oh Dieu. Tu es le Dieu qui agit encore davantage, mon roi, et nous sommes heureux, Père Dieu. Pour nos frères et soeurs qui ont été ici, par Son Dieu, et qui ont été affaiblis par quoi que ce soit, mais qui soient en bonne santé, aussi forts pour être là demain, pour pouvoir te servir encore davantage, mon roi. Et dans ta maison à toi, oh Dieu, pour terminer cette année avec toi, pour commencer ce se avec, avec toi aussi, bien aimé, Père dieu Nous viendrons dans les bancs comme le même jour, pas du mission, et oh Dieu. ne que les conditions, nous serons là pour pouvoir te servir parce que tu es réellement notre Dieu. Et avec toi, nous faisons des exploits, mon sauveur. Sois béni, sois glorifié et sois exalté. Merci pour tout, Père. A toi l'honneur, la gloire et la puissance et la victoire. C'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous aimons tant et que nous respectons et que nous craignons et que nous t'avons ainsi prié avec respect et croyant que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ô oh, toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça, c'est ma vie, oh, à l'heure douce.